Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo Alors aujourd'hui une vidéo un peu particulière parce que j'ai décidé de me lancer un petit défi et de vous en faire profiter. Alors l'idée était de réaliser un jeu le plus rapidement possible en moins d'une heure, chose faite, à peu près 45 minutes pour celui-ci, euh, évidemment réalisé de A à Z hormis effectivement les sons que vous entendez, euh, et, et les polices que j'ai récupérées. Mais pour le reste, tout est fait. Vous allez voir que c'est assez simple. Niveau graphique, de toute façon, il n'y avait pas grand-chose à faire. Euh, L'idée ici du jeu, le concept, c'est très simple. C'est un mix entre le jeu Tron et Cycle. Euh, euh, le but étant de diriger un serpent et de ne pas rentrer en collision avec lui-même ou sortir de l'écran. Et évidemment, on marque des points. Donc c'est assez simple, mais vous pouvez voir que c'est intéressant. C'est un jeu 2D, on va utiliser des particules et autres. Et voilà, donc j'ai décidé de vous faire profiter de mon flux de travail à la suite de cette petite euh, démonstration. Évidemment, rassurez-vous, c'est en accéléré, vous en que pour 8-9 minutes, mais ça peut être intéressant, c'est un format un peu différent, donc n'hésitez pas à me donner euh, vos impressions en commentaire. Euh, je tiens aussi à souligner euh, que euh, bah, ce jeu fera l'objet d'un tutoriel plutôt écrit qui va être disponible prochainement sur le site upln.fr. Euh, voilà, donc on va vraiment aller dans le détail. En tout cas, moi je vous laisse profiter de mon flux de travail bientôt We'll <laughs>